Alors ce soir au Centre culturel Réminé Souta, j'ai eu l'immense plaisir de représenter M. le maire Harry Durimel, actuellement hors du département, à une conférence organisée en partenariat avec l'Union des jeunes avocats, présidée par Maître Sandra divial gelas sur le thème « Victimes de harcèlement, de violence, quelle prise en charge ?» Bien évidemment à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Donc c'est une conférence qui a été très riche. Nous avons eu comme intervenant plusieurs avocates, également une psychologue. Et donc nous avons pu euh, faire le tour du point de vue de chaque professionnel de cette question, puisque nous savons que beaucoup de femmes, à l'heure actuelle, sont souvent démunies lorsqu'elles sont confrontées à des situations de violence, ne savent pas vers qui se tourner. Et donc nous pensons que ce type de conférence débat est nécessaire, qu'il n'y en aura jamais finalement assez. En tout cas, c'est mon point de vue, puisque au moment où nous parlons, eh bien, beaucoup de femmes veulent connaître leurs droits, veulent savoir comment réagir lorsqu'elles sont confrontées à ce type de violence. Et ça permet justement de donner des informations aussi en amont, ne pas attendre que la crise fatale survienne, mais pouvoir déjà savoir quoi faire, euh, connaître ses droits. Et donc c'est vraiment avec plaisir que j'ai pu prendre part à cette conférence débat ce soir. Sandra divial Gelas, présidente de l'Union des jeunes avocats de Guadeloupe Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Nous avons pris attache avec la mairie de Pointe-à-Pitre pour pouvoir organiser cette conférence débat sur le, pour, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes sur le harcèlement et les violences, quelle prise en charge pour la victime. Et nous avons eu donc psychologues, associations d'aide aux victimes et des avocates, jeunes avocates qui interviennent essentiellement pour les victimes qui sont intervenues. Ce fut un un fort débat puisque nous avons eu pas mal de questions, des témoignages des justiciables et c'est une opération que nous souhaitons renouveler pour montrer et pour rappeler à la population que les jeunes avocats sont à leur disposition, que ce soit pour des conférences-débats, que ce soit pour des consultations. Alors bonjour, je suis maître Jennifer Zieg, membre du bureau de l'Union des jeunes avocats du Barreau de Guadeloupe Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et dans le cadre de la journée des droits des femmes, nous avons organisé au centre Minnesota une, une consultation juridique de 16h à 18h, enfin, des consultations juridiques de 16h à 18h et une conférence, débat sur le harcèlement et les violences et les prises en charge qui existent au sein de notre département. Donc il y a eu des interventions d'une extrême euh, qualité de psychologues, d'avocats, de, de, de, de président de la présidente d'une association euh, d'aide aux victimes et de membres présents pour euh, pour écouter. On a eu des interventions qui ont été également très poignantes, notamment euh, une dame qui a mis le doigt sur une problématique qu'on a occultés malheureusement, mais qui existent dans, dans notre territoire, sur la violence économique et la précarité euh, des, des femmes et des soignants, femmes soignantes, euh, qui se retrouvent sans emploi et qui se retrouvent à être victimes, puisque c'est le terme aujourd'hui, c'était de victimes euh, de, de violences économiques. Donc je suis très, très contente et l'Union des jeunes avocats est très, très contente euh, d'avoir organisé cet événement et j'espère l'année prochaine qu'on qu renouvellera cette, cette cet événement si la, enfin avec la municipalité de Pointe-à-Pitre et je vous souhaite une bonne soirée.